Con la que siempre había soñado Con tus tiernos besos ya me tienes bien fumado eh, eh. Yeah. Hola, rien à hey, uh, sais pas jouer, autre chose que du traîneau côté. La mouchère perfecta aller de l'autre côté. De sûr qu'on savait qu'on était côté. Yeah. Euh, alors voici le texte le plus déprimant de la terre. <rire> Sur Tchaïkovski, c'est Prokofiev C'est Beethoven. C'est Beethoven Merde. Yeah. Ouais, avant de se mettre la corde au cou. J'ai pleuré quand j'étais triste, que j'avais rien. Mais je aussi craquer quand de ma famille en sera plein. À craquer. Pour l'instant, je suis pas sur artiste, rien. Alors je dû récupérer les efforts, si sont des gains, on va me plaindre. Ai Putain, je vais traquer. Putain, je suis mourir. Et encore que c'est dur d'écrire de l'or. Non c'est pas bon. Oh, <rire> le filant, tu sens J'étais arrivé vraiment que je me flingue douleurs, quoi. Et dans l'air, notre douleur, dans tout ça, tu vois, belle ambiance, là va se tendre. Et se braquer. Et te braquer. J'y avec son père au cœur J'ai la vague célébère d'elle Je kiffe grâce à des étrangers rencontrés au hasard Sur du chemin du rire Pilote de l'île sous l'entrée, l'aéroport de Malaga s'est arrêté. Il était de la nation du matin poli comme pilote. Un indien dans sa pirogue. Marmot, le mur un pur que t'as connu. Bon ça va, il y en a pour deux heures là, du bitovent, là, t'as pas du Tchaïkovski, je sais pas, du Prokofiev euh, ou du Vivaldi, enfin ouais. je sais pas, un truc. C'est là hum. dans, là, ça république ennemique, ok So we are here, no gay stuff, no gay stuff si vous veux je Un, un, mama, des capettes, nirvana, agape, on est encore là, y'a pas, y'a pas. C'est pour tous les musulmans, mes hindous, mes mamas, mes papes, de partout, un. Hein. C'est pour tous les malayas, mes apaches, mes indiens, mes navarres, de partout, un. C'est pour tous ceux qu'on incarne, qu'on fait des arts de parcours, se faisant face à la terre condamné à prendre la route ou s'effacer en fond d'un fleuve, se recouvrant le corps debout. Ce qu'on frappe et qu'on refrappe, ce qu'on frappe et qu'on refrappe, et qui encore la jute, ce qu'on traque et qu'on m'attaque, ce qu'on traque et qu'on m'attaque, et qui tiennent encore debout. Ce qu'on frappe et qu'on refrappe, ce qu'on traque et qu'on m'attaque, ce qu'on frappe et qu'on refrappe. Car la peine est superflue, mais le sang est innocent Car la haine se perpétue mais le sang est innocent Car la peine est superflue Mais le sang est innocent Car la haine se perpétue mais le sang est innocent Tout pouvoir pour les rouges tout pouvoir pour les jaunes, Tout pouvoir pour les marrons Tout pouvoir pour les Noirs Tout pouvoir pour les Yeves Tout Pouvoir pour les mamans Tout pouvoir pour les jeunes Tout pouvoir pour les braves Et marche à l'âge marche à l'âge lâche par la faire j'apprends mon père et pour son âme